Donc aujourd'hui, on démarre cette nouvelle conférence d'experts avec Maximilien Labadi que j'interroge et que j'ai le plaisir donc d'accueillir, qui a accepté euh, ma mon interview. Donc merci à toi Maximilien d'être là. Merci à toi Romain. Euh, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Ça fait longtemps que je te suis également. Donc aujourd'hui est le jour pour. Donc c'est parfait. Euh, aujourd'hui on va parler forcément d'affiliation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Maximilien, c'est pour moi un spécialiste du blog de niche dans l'affiliation, avec l'affiliation plutôt. Donc, je vais je vais te laisser te présenter Maximilien pour ceux qui ne te connaissent pas parce que moi, on dit enfin moi on m'a dit que j'étais un peu un dinosaure du web parce que je suis sur le web depuis 2000. Mais toi, ça fait longtemps si tu es sur le web. Donc, ouais. euh, je te laisse te présenter. Ça marche. Alors moi, c'est Maximilien Labadie. Donc, j'ai 30 ans et donc, 31 ans la semaine prochaine. Ah. <rire> okay. Je suis installé encore en Thaïlande. Ça va faire depuis octobre 2012. Donc, ça va faire huit ans. Okay. Ça fait un petit moment. Et en fait, bah, pour la petite histoire, en fait, je suis installé ici dès que j'ai fini mes études. Et il faut savoir que j'ai commencé justement à faire de l'affiliation et des sites de niche quand j'étais encore en France, quand j'étais étudiant. Et, euh, j'ai commencé vraiment sérieusement à partir de, euh, bah, à la, disons à la fin de mon année de licence, de, de, la, de, la, de la licence pro. Hein. Ouais. Et, euh, et rapidement ça a à marcher pour moi au bout de quelques mois je générais de plus en plus d'argent au début c'était plusieurs centaines d'euros après c'est devenu ben, quasiment un salaire ouais. et c'est à partir de là que j'ai compris que ben, je n'aurais pas à travailler pour quelqu'un le restant de mes jours et que je pouvais creuser ça, développer, développer et, et effectivement avec les années le, le réseau s'est vraiment bien étoffé et aujourd'hui je peux générer des revenus assez confortables et euh, voilà, en travaillant à la cool D'accord, donc c'est marrant ce que ta transition, tu dis tu as fait ton, ton parcours scolaire et tu ouais. t'as pas eu le temps non, de le terminer pour aller bosser dans une boîte pour comprendre que du coup, le web allait prendre une place. Enfin, euh, tu allais pouvoir bosser pour toi sur le web. Exactement. Donc, ça, c'était vraiment début euh, 2010. Le début, enfin, c'était même fin. J'ai commencé en 2009, en fait, concrètement, de manière un peu plus sérieuse. Ouais. Et ben là, je savais vraiment qu'il y avait un potentiel qui était vraiment énorme. Ça se développait très, très vite déjà. Et, euh, et de toute façon, la tendance, elle va être qu'à la hausse, euh, même euh, voilà, dans les années à venir, dans, dans les, même dans les prochaines décennies ça va faire que se développer donc c'est jamais trop tard et il euh, y a des gens qui pensent que souvent bah là maintenant c'est il euh, y a trop de concurrence te, toutes les niches sont bouchées mais en fait c'est totalement faux il y a plein de niches qui sont vraiment hyper accessibles et il y a encore plein de belles choses à faire. D'accord. Bah, c'est vrai que du coup c'est un peu des questions que je vais te poser aussi mais toi qui as connu enfin concrètement tu es arrivé dans le web vers les années 2010 c'est ça 2009 2010 c'est vrai ouais. Ouais, D'accord, voilà. euh, donc c'est vrai que moi j'ai connu le web aussi avant, euh, ça a quand même vachement évolué, il y a beaucoup ouais. plus de monde aujourd'hui, ça c'est vrai, il y a beaucoup plus de connaissances partagées, donc forcément il y a plus de gens qui se lancent aussi en, euh, ouais. de zéro et qui, qui font leur petite, petit business, donc forcément voilà il y, a, il, y a, il y a du monde, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a encore de la place, par contre, ouais. aujourd'hui, plus qu'avant, c'est vraiment celui qui va se mettre à bosser, qui va sortir du lot, parce qu'on peut plus, ça peut plus tomber du ciel, je pense. C'est clair exactement. Mais ça, ça le, le parallèle que tu as fait, c'est très juste parce que quand j'ai commencé, moi, il y avait encore très très peu d'informations mmh. par rapport à l'affiliation. Surtout en France, il y avait Stegnet, ouais. il y avait encore quelques blogs aux États-Unis qui commençaient à bien se développer. Hein. Mais euh, autrement, il bah, fallait vraiment bah, tester par soi-même pour apprendre. Et effectivement, bah, j'ai fait que tester, tester et tester pendant de nombreuses années. Et forcément, j'ai appris aussi de mes erreurs. Oui. Et, euh, et après, c'est pour moi naturellement. Après, j'ai créé le blog WebNSEO justement pour partager. Euh, mes infos, un petit peu les erreurs à éviter, les choses à faire plus tôt. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené à arriver à ce point-là. Ah, D'accord. D'ailleurs, j'invite tout le monde à voir ton site parce que vraiment, pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration de pas mal de choses à l'époque, en 2013, quand je j'étais connu, enfin, j'ai connu ton site. J'allais souvent prendre des infos. J'avais même mis en favori une de tes pages où tu me donnais, partageais, je crois, des outils. Parce qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient très intéressants bah, initialement pour l'affiliation à utiliser et je me rappelle ouais. d'un outil que tu m'as fait découvrir indirectement, c'était SE Cockpit. Euh, D'accord, ouais. ouais. Que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais, je m'étais basé sur tout ce que tu avais dit. Parce que voilà, l'outil était très intuitif, mais il fallait quand même le prendre en main. Et en parlais ouais. beaucoup et j'ai sauté le pas et j'avais pris SE Donc, c'était, c'était né de toi, en fait, euh, du coup, <rire> sur ton site. C'est super, c'est cool, hein. c'est, vrai que cette page, elle est toujours en place. Il y a toujours une page de, de ressources que je mets continuellement à jour. Ouais. Donc, bah, si les gens, ils veulent aller juste un petit coup d'œil, elle, elle est là, toujours. Ouais, c'est très intéressant. Puis, j'aime bien parce il y a un retour. En fait, ton, on pouvait te suivre. On te suit sur ton blog, bien sûr, mais euh, t as, t as, tu vous montres un peu l'évolution, les outils que tu utilises. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, on va en parler après, mais dans, dans les blogs de niche euh, et mettre de l'affiliation dessus, je pense que ton site est une belle mine d'or. Super. Donc, euh, <rire> et, et donc, aujourd'hui, on, on fait la vidéo, on est en 2020. Ça fait donc plus de 10 ans que tu es dans l'affiliation. Ouais. Que affiliation, euh, blog avec des blogs de niche, tu fais que ça non, non, pas du oh. tout. En fait, euh, je suis assez diversifié avec le temps. Euh, à la base des bases, j'ai commencé en fait même avec la publicité, tout simplement, avec Google AdSense. Okay. Et c'est vraiment avec ça que j'ai vraiment cartonné au début. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours AdSense qui continue de tourner, mais c'est pas ce qui va permettre de générer un revenu vraiment confortable, c'est plutôt l'affiliation. Donc, euh, ben, j'ai la publicité, j'ai l'affiliation. Ensuite, j'ai aussi euh, la vente de donc en direct ou en affiliation également. D'accord. Que, que tu euh, vends sur ton site ou que tu vends sur Amazon sur mes propres sites. D'accord, ok, très bien. Ouais. Et ensuite j'ai euh, pas mal de sponsoring, donc la vente d'articles sponsorisés. Hein. Ah oui. Ça c'est aussi une bonne partie de mon activité. Donc j'ai un, un petit réseau de sites de, de blogs thématiques avec des sites avec euh, des sites d'actualité tout ça ouais. sur lesquels je vends régulièrement des, des contenus pour euh, bah, des euh, pour des clients en SEO et ça ça permet aussi de générer des revenus euh, avec les sites. Ça, ça, c'est un bon, un bon point de vue aussi. C'est d'avoir des sites pour vendre des espaces sponsorisés, parce que c'est un domaine qui marche très bien. Après, il faut avoir des sites comme, comme ça bien, bien positionnés, mais en principe, ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est un peu insoupçonné, mais c'est un vrai business. Ouais. C'est très connu euh, euh, parmi la, la communauté des, euh, des référenceurs. Oui. C'est quelque chose qui est assez courant. Général, les référenceurs, ils ont toujours leur, leur petit réseau à eux pour vendre des articles. Mais après, c'est vrai que en dehors, c'est pas connu dans le euh, pour le grand public. En fait, c'est quelque chose qui est un petit mmh. peu. Euh, euh, comment dire, obscur, qui est un petit ouais. peu complexe, parce qu'il faut être avant tout, il faut avoir des compétences en SEO pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais. Et euh, en général, ça prend pas mal de temps pour se former tout ça. Mais vraiment, c'est quelque chose à creuser et qui est intéressant. Ouais. Mmh. Ça, c'est très vrai. C'est pas, pas forcément Après, il faut connaître un petit peu fort. Là, pour le coup, c'est va dire de l'affiliation avancée, parce qu'il faut quand même avoir son réseau. Et là, tu vends des, des articles sponsorisés. Donc, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais si tu t'intéresses au sujet, c'est vrai que les gens peuvent créer un petit réseau et vendre, euh, vendre des articles. Ça, c'est vrai. Exact. Exactement. Et du coup, si je résume rapidement comme ça, en, faire, en fait, en, en termes d'affiliation, qu'est-ce que tu peux recommander Mais toi, tu utilises concrètement, tu mets donc euh, Google, Ad, euh, Google AdSense. Alors, ouais, tu... AdSense, ça, c'est pour la, la publicité au CPC. Hein, donc, est, ouais. ça, on est rémunéré au clic. Mais en ce qui concerne l'affiliation, ce que je fais beaucoup, c'est l'affiliation e-commerce. Donc, ça ah. veut dire par exemple l'affiliation Amazon, le ouais. programme ouais. Amazon partenaire. Et On va avoir aussi tous les gros e-commerce français comme… Euh, ces discounts, on a la Fnac, Mano Mano, boulanger, tout ça. Mmh. Et là, pour pouvoir rejoindre ces programmes d'affiliation, eh, il faut, il faut euh, s'inscrire sur une plateforme comme Ewin hein, ou encore Affiliation. Ah oui. euh, e euh, il y en a d'autres encore, Quanguru, oui, etc. Ok, Mais justement à ça, moi, j'aimerais rebondir sur un truc parce qu'on me l'a souvent dit. Euh, bon, c'est vrai. Euh, tu sais, l'affiliation, par exemple Amazon. Euh, ouais. Honnêtement, si ton site ne génère pas beaucoup de trafic, tu gagnes que quelques quelques, quelques, quelques quelques Enfin, les commissions sont assez fines sur un article que tu vas vendre. Il faut quand même faire de la masse. Euh, toi, je sais que tu, tu, tu, tu vis de ça aussi, enfin, tu en as mis beaucoup sur tes sites. Qu'est-ce que tu en ouais. penses de cette affiliation-là Parce que quelqu'un qui arrive, il se dit « Attends, il faut que je vende des centaines de produits parce que si j'ai une commission très fine, c'est vrai que c'est très fin, ouais. euh, ça va être difficile d'en vivre. » Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de l'affiliation Amazon et enfin, les commerces en, en général ben, C'est très juste en fait. C'est vrai que quand on pense en e-commerçant, en, en e on se dit pourquoi faire de l'affiliation parce qu'on peut gagner vraiment beaucoup plus en vendant les produits par soi-même avec son propre stock ou même en dropshipping par Exactement. exemple. Hein. On peut avoir de bien meilleures marges. Mais alors l'intérêt en fait de, de l'affiliation, euh, pour moi, elle est très très intéressante parce que ça permet de générer des revenus qui sont 100% passifs. Ça veut dire qu'une fois que tu as mis en place ton site, que tu as mis euh, voilà tes produits Amazon sur ton site, tu plus qu'à travailler ton référencement. Et une fois que tu es bien référencé sur Google, bah, tu as les ventes qui sont générées automatiquement sans que tu aies vraiment rien à faire. Mm. Et ce, ce business model, il permet de créer des dizaines et des dizaines, des dizaines de sites de niche mm. euh, pour pouvoir vendre en affiliation et sans que tu aies rien à faire. Donc, aucun support, aucune gestion de stock, tout ça. Et il faut savoir qu'avec bah, l'e-commerce ou le dropshipping, on est vite limité en fait à… Euh, mm. Voilà, disons, on peut gérer jusqu'à cinq boutiques peut-être. Euh, c'est quand même pas mal de boulot. Si c'est mmh. des boutiques qui marchent bien, c'est déjà pas mal. Oui. Mais on peut difficilement aller plus loin. Ou alors, il faut recruter vraiment bah, une équipe, il faut constituer une équipe, faut avoir des employés, tout ça. Oui. Mais avec l'affiliation, tu peux rester seul et tu peux gérer des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de sites sans problème. Oui, ça, ça c'est vraiment. Du coup, il faut quand même du trafic parce que ouais. si, tu, si tu si tu reproduis le processus ça que bon tu crées ton site tu mets l'affiliation etc en plus il y a plein de plugins pour le faire c'est top mais ouais. mais euh, mais globalement c'est vrai que si tu as pas de trafic ben ça devient compliqué donc tu peux dupliquer le, le ton process mais derrière faut quand même faire du référencement c'est ça et c'est ça en fait c'est que euh, la difficulté en fait ça va être de, de gérer vraiment la partie SEO ça c'est vraiment le nerf de la guerre ouais. parce que euh, quand on fait de l'affiliation des sites de niche ou même encore des blocs de niche notre source de trafic, on va dire qu'à plus de 90%, ça doit être le SEO. Ça, c'est vraiment très très important. Ouais. Il faut avoir une vraie stratégie derrière pour pouvoir acquérir du trafic quasiment que de Google en fait. Mm. Et, euh, et donc, il faut être parfaitement calé, il faut être bien formé par rapport donc à l'optimisation de son site, mais également aussi euh, au netlinking, à la création de liens pour rendre ses sites populaires. Ouais. Et bien sûr, il ne s'agit pas de créer un site, de le lancer, et les, les visiteurs, ils vont arriver tout seuls. Ça, c'est impossible. Ah, donc, vrai. à chaque fois, à chaque projet, il faut falloir mettre en place une stratégie. Il va falloir envoyer des liens euh, dans le temps, voilà, de manière assez régulière, des mmh. liens de qualité. Et après, les résultats, ils vont arriver au bout de plusieurs mois. Et euh, donc voilà, c'est vrai que les, les sites de niche, c'est très bien, mais il faut pas s'attendre à, à des résultats immédiats comme on fait du SEO. Mmh. Donc euh, autant, c'est vrai qu'avec une boutique e-commerce ou du dropshipping, on peut envoyer du trafic rapidement avec la publicité. Bien mais sûr. avec l'affiliation, on va pas faire de publicité. Il, faut, il faudra être plus patient et euh, on va bah, se baser sur le SEO. D'accord. Ouais, donc, en fait, il faut être patient. Enfin, quelqu'un qui veut se lancer là maintenant, il faut, il faut vraiment être patient parce que c'est un travail sur le long terme. Donc Exactement. De en fait, je dirais que, ouais, comme tu dis, 90%, c'est vraiment axé sur le référencement. C'est D'ailleurs, toute ton énergie est à mettre là-dessus parce que c'est un travail vraiment, en plus, important. Tu as, as des conseils comme ça, quelqu'un qui se lance euh, et qui crée son site. Alors, tout le monde peut le faire, ça, il n'y a pas de problème, mais en termes de référencement, des, des conseils pour... Je sais pas, pour, euh, référencer, enfin, prendre dans le bon ordre et pas faire tout et n'importe quoi, parce que souvent, ceux qui se dans l'affiliation avec des blogs de niche, c'est, ils vont créer leur blog, ils le balancent sur le web, ils attendent que le, les trafics arrivent et ils font rien de plus et en fait, ils sont ouais. déçus parce qu'il n'y a pas, il y a pas de visiteurs. Qu y a un conseil, juste, je sais pas, une truc à donner, dans un ordre, une chronologie à respecter pour, pour ouais. disons, avoir son site évolué dans les 6, 12 mois qui arrivent. Ben, la base des bases, en fait, c'est même pas vraiment une question d'optimisation pour le SEO ou création de liens. Ça va être de choisir la bonne niche. Ça, ça va être ouais. vraiment la base des bases. Ouais. Et euh, quand on fait ce genre de site-là, on va viser des niches qui sont très accessibles, qui sont très peu compétitives. Hein. Mmh. Et donc, on va créer un site spécialisé sur une niche bien précise pour être le spécialiste en la matière. Mmh. Et voilà, à partir, du, à partir de ce moment-là, bah, Google il va donner du crédit à notre site parce qu'il sait qu'on est le spécialiste et qu'il y, y a personne d'autre qui va développer ce sujet-là autant que nous. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est le premier conseil, c'est d'être sur une niche euh, sur lesquelles on va pouvoir se positionner facilement, donc avec peu de concurrence en référencement naturel. Ouais. Et bien sûr, on va aussi viser une niche euh, qui a un fort potentiel de monétisation. Ça, c'est très important. Parce que mmh. des fois, il peut y avoir des, des niches qui peuvent être très recherchées avec mmh. peu de concurrence, mais où il n'y a rien à vendre derrière. Et donc, là, on ne va pas générer de revenus en affiliation. Donc, euh, ouais. pour, pour donner un exemple tout simple, c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, ils peuvent chercher euh, bah, un produit, mais peut-être c'est que pour avoir des informations à ce sujet-là. Et c'est pas forcément pour le commander en ligne. Mmh. Il y a des produits qui se commandent euh, voilà en boutique plutôt. Il y en a, a d'autres qui se commandent sur Internet. Et donc, nous, on va viser des produits qui se vendent beaucoup sur Internet. D'accord. Donc ça, ça va être le tout premier conseil, ça va être de, de viser ben, la bonne niche, donc avec euh, ben, suffisamment d'intérêt, suffisamment de recherches sur Google, hein, peu de concurrence et euh, et puis de quoi générer des commissions si intéressantes derrière. Ça, ça va être la première chose. Mmh. Ensuite, donc on va créer le site parfait euh, sur cette niche en question. Ouais. Donc euh, voilà, autant en termes de contenu que d'optimisation pour le SEO, pour la rapidité. On va avoir un site qui est responsive sur tous les supports. Ouais. Voilà, un site bien structuré comme il faut. Et mmh. ensuite, on va travailler son netlinking. Donc, on va créer des liens euh, vers son site pour lui donner euh, de la popularité et mmh. montrer à Google que voilà notre site, il reçoit des liens naturels depuis d'autres sites. Euh, il est pertinent dans sa thématique. Mmh. Et donc, là, Google, il va commencer à donner de plus en plus de crédit au site et il va le positionner dans le top de ses résultats. D'accord. Tu, tu conseilles de, du coup de des fois, passer par la case achat de liens pour aller un peu plus vite, dans le sens d'avoir des bons liens. Parce que c'est ouais. pas évident aussi, quand tu as un site de niche, de trouver des bons liens pour ton site. Ouais. Donc, forcément, tu ouais, conseilles de, de, passer par là. Alors, ça, c'est vraiment, pour moi, la, la c'est la meilleure chose à faire. Même pour un, je pense, pour un débutant, quelqu'un qui a pas de réseau, qui a pas forcément de, ouais. de connaissances. Parce que, voilà, quand on est si au on a tel ou tel ami qu'on qu sait qu'on peut contacter, on peut faire des échanges, on a déjà des sites. C'est facile, en fait. Mais quand on se lance, ben, on n'a pas, on n'a pas de réseau, on n'a on pas de connaissances. Ouais. Et donc, euh, la meilleure case à faire, c'est d'aller directement acheter des liens. Donc, il faut prévoir un petit budget SEO. Donc, il a, okay. idéalement, je recommanderais au moins 500 euros. Ça, c'est vraiment une bonne base euh, okay. pour une niche qui est peu compétitive. Et là, tu peux normalement avoir des résultats euh, concrets. Mm -hmm. Et donc, pour une personne qui est bah, pas très très compétente euh, en e thinking, qui a pas forcément envie de se former, bah, eh bien, elle peut passer par une plateforme spécialisée comme SEM Juice. Hein, où là, on, on va avoir un conseiller qui, qui va nous, nous recommander l'utilisation de telle encre, ouais. l'utilisation de tel spot, etc. Donc ça, c'est vraiment un plan qui est intéressant à suivre. Mais mmh. on n'a pas forcément les compétences. Exact. D'ailleurs, je vais rebondir parce que Samjuce, euh, ils sont très très bons. Alors, j'ai pas d'action chez eux non plus, hein, mais comme tu dis, ils étudient beaucoup ce, ton projet. Ils peuvent même te faire un audit. Ils regardent avec toi. Ils sont vraiment. Et moi, j'aime bien leur interface, qui présente très bien. Et euh, ouais. et euh, je trouve que c'est très sympa. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a un vrai accompagnement derrière. Donc, c'est vrai que les personnes, si elles veulent acheter euh, des, des liens, je trouve que cette plateforme est vraiment parfaite ouais. Voilà, donc ça, c'est un, un conseil que je peux donner aux personnes qui se lancent. Ouais. Et euh, vraiment, bah, il faut il faut investir. Je pense que c'est très important. Il vaut mieux voilà, euh, mettre toutes les chances de son côté. Hein, que Si on lance son site, c'est bien, mais si on fait rien derrière pour le rendre populaire, bah, c'est un petit peu comme si on avait créé ce site pour rien. Quoi. Ouais. Ça serait dommage. Je suis d'accord, ouais. Et euh, du coup, ça, ça, ça me tend, enfin, ça m'amène à une question. En fait, euh, moi, je t'ai connu, je tout à l'heure en 2013, je crois que c'est 2013 précisément. Euh, bah, le web évolue, hein, évolue très, très vite. Euh, et la fiation aussi. Tu l'as très justement dit, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, il faut que... Il, enfin, se lancer de zéro, c'est compliqué. Mais en plus, se lancer avec zéro budget, c'est quasiment, voire même presque impossible. Ce ouais. n'est pas... Euh, impossible à 100%, mais aujourd'hui, si tu veux, je pense que le web a, a beaucoup évolué. Et tu l'as dit, il faut investir, par exemple, 500 euros de liens, c'est pas rien. Mais au moins, on peut avoir des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, est-ce que l'affiliation a évolué comme dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut, faut entre guillemets se professionnaliser pour vraiment réussir. Quand je parle de réussir, c'est vraiment gagner de l'argent, pas gagner de 100 balles par mois. Euh, est-ce que voilà, est-ce que ça aussi, ça a évolué l'approche de l'affiliation Parce qu'avant, c'était facile, tu mettais des liens un peu partout, c'était cool. Aujourd'hui, c'est plus trop, trop ça quand même. Ben, c'est vrai qu'il faut il faut faire tout un travail de plus en plus qualitatif disons déjà en termes de contenu il faut faut avoir un contenu qui est crédible faut avoir un site aussi qui est crédible vis-à-vis -vis des utilisateurs oui. parce que si on, on fait le bourrin disons avec un contenu de mauvaise qualité une, disons qu'on a une bouillie euh, de contenu qui a été oui. généré en black hat que tu mets des postes liens un petit peu n'importe comment ben là tu tu prends un risque en fait que euh, que finalement euh, bah les les visiteurs ils soient pas satisfaits par le contenu euh, qui retournent en arrière et que tu as un, un fort taux de rebond et ça Google il peut s'en apercevoir rapidement mmh. et si s'aperçoit que le, la réaction des utilisateurs vis-à-vis -vis de ton site elle est mauvaise bah il va te déclasser en fait et donc là tu, tu vas perdre tes positions okay. donc c'est très très important d'avoir de faire de la qualité vis-à-vis -vis de tous ces visiteurs et et là bah, on va être forcément récompensé tôt ou tard par Google hein. ça c'est sûr ouais, ça, ça, et euh, et en termes d'affiliation oui avant c'est vrai qu'on pouvait faire euh, des plaçants de liens un petit peu à l'arrache, ouais. tout ça. Ouais. Mais vraiment, si on veut vraiment booster ses conversions, avoir des résultats vraiment concrets, euh, si on fait de l'affiliation e-commerce, il faut absolument passer par un plugin euh, premium comme AAWP. Ouais. On a aussi Winamas qui est excellent, ouais. All for Affiliates, ou encore on a, on a aussi Bazooka, Bazooka Shopping qui est très bien aussi. Oui, c'est vrai que ça, ça, ça Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces plugins qui sont vraiment ouais. évolués. Et il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas ça. Donc, c'était plus dur ouais. de, de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que les outils sont simplifiés. Alors, effectivement, ouais. des fois, ils font un petit budget pour acheter les plugins, mais ils sont simplifiés, donc ça a de tous. Par contre, de monter le projet, ça s'adresse quand même à ceux qui ont envie d'y arriver, d'aller au bout parce que c'est pas « je mets un WordPress en ligne et puis je me casse et c'est fini. » quoi enfin, C'est ouais. tout ça, en tout cas, aujourd'hui. Justement, j'ai envie de, de développer un petit peu ce point que tu viens de dire. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu horrible ouais. de, de devoir <rire> mettre en avant voilà, de, de bien mettre en avant ces produits sur ces sites parce que, par exemple, il fallait faire des tableaux. Si on voulait faire des tableaux comparatifs, ben, il fallait tout faire de A à Z manuellement, insérer ah. les produits, tout ça. Ouais. Tu pouvais même pas insérer le prix parce que le prix change tout le temps en fait sur les sites e-commerce. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, c'est vrai. Mmh. Euh, tu pouvais pas suivre également en direct si le produit était en rupture de stock ou si ça avait disparu, tout ça. Il mmh. fallait vérifier régulièrement ces liens pour voir s'ils étaient bons. Il fallait mettre à jour. C'était un petit peu la catastrophe, surtout mmh. pour quelqu'un comme moi qui avait des dizaines et des dizaines de sites ouais. euh, d'affiliation à mettre à jour, bah, un petit peu régulièrement. C'était un petit peu la galère. Ouais. Donc là, dans cette mesure-là, c'était pas des revenus qui étaient 100% passifs, tu vois. Mmh. Mais là, grâce à ces plugins, en fait, tu peux utiliser en fait des shortcodes codes euh, avec, euh, avec lesquels on va pouvoir afficher des best-sellers de manière euh, dynamique. Donc, ça va se mettre automatiquement tous les jours, 24 heures sur 24. On va avoir toujours des produits euh, qui se vendent très bien et qui sont jamais en rupture de stock. Et donc là, il n'y a plus rien à faire vraiment sur ces sites de niche. Et ça, c'est génial. Ça, c'est top. Ça, tu un un bon point, parce que ça t'enlève une épine du pied. Parce qu'avant, effectivement, il fallait faire à la mano, il fallait bidouiller. Enfin, techniquement, c'est pas possible. Tu pouvais avoir 5 dix 10 sites, mais pas plus. Après, c'est compliqué. Ouais, aujourd'hui, franchement, le process est vachement simplifié avec les plugins. Il y en a des très bons, as cités effectivement. Euh, et ça, ça, ça permet à quelqu'un, aujourd'hui, encore une fois, de se lancer sans vraiment, sans trop de technique. Et surtout, ben, en ayant quelque chose qui tourne presque tout seul, parce que tu as plus besoin de toucher ton site. Une fois que c'est en place, c'est en place. quoi Exactement. Et ce que j'ai envie de développer aussi par rapport au site de Niche et à l'affiliation, c'est qu'on se lance, en fait, on se lance sur des thématiques qui sont dites evergreen. Hein. Ça ouais. veut dire que c'est des thématiques qui bougent pas, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on a développé les contenus dessus, ben, ils sont, ils sont, reste d'actualité, même dans cinq ans, dans dix ans. Par exemple, si on parle de canapé convertible, si on parle de table basse, si on parle de, de fauteuil scandinave, ben, c'est des thématiques ce qui bougent pas vraiment, en fait. Les produits, c'est toujours à peu près les mêmes. Et euh, donc, du coup, il n'y a aucune mise à jour à faire en termes de contenu. Ça, hein. mm -hmm. je me rappelle table basse. Fauteuil tu avais, avais des fiches de niche dessus, je crois. Exactement, ouais, ouais. ouais. <rire> Exactement. Je me rappelle. Effectivement. Alors, du coup, ça, ça a amené une question. Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent pour tout. Hein. Aujourd'hui, le marché est saturé. Trouver une niche, c'est compliqué. Ouais. En soi, de primaire je dirais effectivement. Mais si tu cherches bien, on peut trouver. Mais ça devient plus dur. Donc, en fait, comment choisir finalement une bonne affiliation Et du coup aussi, comment choisir finalement, un, comment trouver une bonne niche ou en tout cas des indices pour essayer de trouver une bonne niche Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est un peu plus saturé, mais il y a toujours moyen de trouver des bonnes affaires, mais il faut quand même ouais. aller là où il faut, donc il faut trouver les bons outils pour les, t'aider à trouver. Qu'est-ce que tu conseilles ouais. là-dessus au niveau de la jeune choix de l'affiliation? Et puis ouais. surtout, bah, comment trouver sa niche, euh, aujourd'hui? Alors, c'est une très très bonne question. Déjà, pour avoir une bonne niche, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, il faut qu'il y ait suffisamment d'intérêt de la part des internautes. Donc, ça veut dire un nombre de recherches mensuelles important sur Google. Ouais. Et on va choisir quelque chose qui est très recherché, donc une niche evergreen qui, est, qui existe aujourd'hui, qui continuera d'exister encore dans dix ans. Comment on fait du SEO, on va viser des revenus sur le long terme. Et pour toi, je te couche, mais pour toi, en termes de volumétrie, tu démarres à partir de combien toi Tu te dis, tiens, ce site a du potentiel, là, il n'y a pas de potentiel. Un... Mais idéalement pour un mot pour le, pour son mot clé principal idéalement ça serait bien d'avoir plus de 10 000 recherches mensuelles donc ça ça, ça serait vraiment une bonne niche okay. après ça peut être moins ça peut être disons 4, 5, 6 000 recherches ouais. mensuelles au, au minimum voilà si c'est une niche qui a vraiment un gros potentiel d'accord donc voilà en termes de pour la, la volumétrie ensuite on a vu pour le une niche evergreen hein, quelque chose de valable euh, sur le long terme ouais. donc, on va éviter par exemple les modèles de de iPhone de voilà ouais. de ça de, de, de, de, les consoles qui ne restent pas très très longtemps tout ça parce que ça ouais. ça, ça finit par euh, toujours sur la pente descendante. Ouais. Ensuite on va avoir bah, une niche euh, un produit qui se vend bien sur internet ça c'est très très important d'avoir un truc qui, euh, qui se vend bien parce que euh, j'ai déjà fait l'erreur en fait de me lancer sur une niche par exemple euh, les douches italiennes par exemple on va prendre cet ouais. exemple-là j'ai fait une niche euh, un site de niche sur les douches italiennes Ouais. Mais les gens, ils vont pas, ils vont pas forcément commander une douche italienne en ligne. Ou ouais. euh, ils vont plutôt se rendre euh, dans une boutique pour acheter leur truc tout complet. Éventuellement, ils vont, ils vont aller aussi en boutique pour acheter une partie, ça une paroi, ça peut être telle chose, telle chose. Ouais. Mais donc voilà, là j'avais du trafic sur ce site-là, très peu de conversion. Donc ça, voilà, il faut faire très très attention d'avoir un produit qui se vend très bien en ligne. Et pour savoir si un produit se vend bien en ligne, c'est très très simple. Eh bien, il suffit de se rendre par exemple sur Amazon.fr ouais. et d'aller voir le nombre d'avis, tout simplement. D'accord. Si tu as un produit, en fait, euh, tu cherches un mot-clé et que tu as des centaines d'avis qui ont été déposés ou des milliers d'avis, ouais. ben là, tu es, tu es garanti d'avoir un produit qui se vend très très bien sur Internet. Et donc, voilà là, déjà, es, c'est un bon point. D'accord. Et enfin, on va avoir aussi un produit avec lequel on va pouvoir toucher une bonne commission. Ouais. Donc, euh, donc il va falloir, en fonction de son programme d'affiliation, combien le programme va offrir en, en pourcentage sur le produit ouais. et le produit à combien on va le vendre aussi. Par exemple, si on fait de l'affiliation e-commerce euh, e euh, pour donner un exemple tout bête disons on fait avec la redoute mmh. euh, on est sur euh, du high-tech par exemple on vend des, euh, des télévisions par exemple télévision. ouais. euh, je crois qu'ils versent peut-être 1 de commission. Donc, 1 ouais. c'est c'est pas grand chose quoi, c'est pas c'est pas la folie quoi. C'est clair. Donc là ça va être intéressant d'aller chercher ailleurs, d'essayer d'aller voir éventuellement un autre programme qui peut proposer plus peut-être 4 5 Là ouais. c'est pas mal pour du high-tech. Ouais. Et euh, mais Après, c'est vrai que voilà, par exemple, sur, sur l'affiliation Amazon, oui. euh, Amazon reverse des, des commissions qui sont différentes en fonction des différentes catégories oui. de produits. Exact. Donc, euh, par exemple, si on est dans la thématique de la maison, de jardin, bricolage, tout ça, là, on est dans les 7% voire 8%. Okay. Donc, ça commence à être intéressant. Mmh. Si tu vends des produits qui sont à 50, 100, 200 euros et qui se vendent très bien, là, c'est pas mal. C'est déjà pas mmh. mal. C'est-à-dire que tu peux toucher des coms de 20 euros, 30 euros. Donc, ça, ça, ça, ça peut être assez intéressant. D'accord. Et donc, voilà, il faut toujours faire ce calcul-là, en fait, de voir le pourcentage que le partenaire reverse, à combien on va vendre de produits. Et on va éviter d'aller vendre des produits qui sont à 10 euros si on touche des petites coms dessus, ça c'est sûr. Ouais. C'est voilà. pour ça que c'est important de, de, de regarder la finalité du produit que tu vas vendre parce qu'il faut vendre un produit quand même un peu enfin assez cher pour pouvoir espérer bien me toucher des commissions parce que même si tu touches un bon pourcentage si initialement le produit est très faible euh, ça fait pas grand chose donc il faut quand même cibler des produits euh, déjà avec un certain budget voilà c'est ça. un peu plus onéreux et donc avec une bonne commission aussi euh, suffisamment satisfaisante et bien sûr le dernier point ça va être la compétitivité SEO est-ce que ouais. c'est une niche qui est facilement accessible en SEO ou est-ce que c'est compliqué si c'est compliqué on va éviter à moins ouais. à moins à moins qu'on ait les de gros gros moyens à disposition mais sinon voilà je recommanderais toujours de partir sur des niches facilement accessible. D'accord. Ça, ça fait beaucoup de points, en fait, à, à ouais. regarder. Parce que de prime Et abord, si excuse-moi, je t'ai coupé, mais si on regarde d'un œil extérieur, on se dit oh, « c'est cool, je vais me lance là-dedans », mais si on a vraiment les points à, à, à, sur lesquels il faut se concentrer, ça en fait quand même. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart des gens qui se lancent un petit peu à l'arrache, souvent ils vont se louper, ça c'est sûr, parce qu'il y a forcément un point qui va être loupé, en fait, parmi ouais. tout ce que j'ai cité et il suffit qu'il y ait un ou deux trucs qui qui qui capote pour que le ouais. projet il, il monte pas en fait et qui ouais. génère pas suffisamment de revenus ouais, c'est pour ça c'est très c'est très important d'avoir tous ces points tous ces critères au vert et là mais ben, si on, on met toutes les chances de son côté on est sûr de ben, d'avoir de bons résultats ouais. Ah, c'est un vrai job quand même, il faut, faut, faut le dire. Parce que pour ceux qui ouais. regardent la vidéo justement, euh, souvent on entend parler, euh, bah, enfin c'est le marketing, mais on en met plein la vue en disant que tu vas gagner de l'argent en faisant ci, en faisant ça, en faisant de l'affiliation, c'est cool. Euh, ouais. mais, euh, mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, gagner ta vie, euh, c'est vrai qu'il y a un, tout un processus à respecter. Parce que tu peux, ouais. euh, il faut, faut le dire, parce que là tout est beau, tout est rose, mais j'imagine que tu as des sites qui, qui cartonnent et d'autres qui cartonnent pas. Donc il y a, y, a, y, y a des ratés, il y a des bons, il y a des moins bons. Oui, oui, oui. Mais des ratés oui j'en je, je, ai eu euh, une bonne dizaine facile, ça c'est sûr ouais, ouais, ouais. la soit une niche trop trop compétitive soit un produit qui se vend mal soit un produit euh, voilà soit des commissions trop faibles voilà ça ça peut être vraiment un, un ensemble de choses ouais. et euh, et par exemple qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple voilà une fois bah, une fois j'ai fait une, une niche passion aussi voilà c'est un truc que j'ai que j'ai envie de dire aux gens ouais. euh, souvent on peut être euh, orienté vers une niche passion si on aime quelque chose bon on va essayer de faire euh, un site sur cette passion parce ouais. qu'on se dit, voilà, je connais bien le sujet, euh, ça va être sympa, tout ça. Ouais. Mais c'est un truc que je recommande pas forcément pour quelqu'un qui se lance qui veut générer vraiment des revenus, parce que la niche passion c'est bien, mais il faut pas en attendre de revenus en fait. vrai. C'est vrai. Et euh, il vaut mieux bah aller commencer. Voilà, si on veut gagner de l'argent, de, de vraiment mettre toutes les chances de son côté en réunissant tous les critères positifs. Après, peu importe si on aime ou pas, ça c'est pas grave. Et, euh, et après plus tard, une fois que tu gagnes bien ta vie, tu peux faire des niches passion. Et cette niche passion, par exemple pour moi, c'était un site sur les British Air. donc il y a une race de chat. D'accord. Okay. C'est une race de chat. Donc je me suis dit bon, bah voilà, il y, y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'intérêt, ouais. euh, donc je vais faire un site sur cette race de chat. Et derrière, je pensais vendre. Mais des produits euh, bah, par rapport au chat ça peut être des croquettes pour les bris et ça peut être des ouais. produits de santé euh, voilà des colliers des jeux etc etc mais finalement les conversions elles sont très très faibles sur ce genre de site parce que les gens ils viennent pour trouver des informations sur les bris des sur les différentes fourrures sur les éleveurs etc mais ouais. ils sont pas là dans une optique d'acheter des choses et donc euh, voilà même en ayant bien mis en avant les produits euh, en ayant bien optimisé c'est assez difficile de convertir donc il faut avoir des niches où l'intention commerciale est bien présente, ça c'est très très important. Ouais, ça, ça c'est clair parce que du coup ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, suivant l'intention de la personne, elle vient sur internet pour se renseigner ou pour peut-être acheter. Après le domaine des chats, certainement effectivement ils venait pour voir euh, sur l'animal, mais, mais pas forcément acheter ouais. des croquettes ou des choses. Derrière. Donc ça il faut faire attention aussi. Ça, ça fait beaucoup de choses il faut faire attention quand même parce que c'est du job à mettre en place. Et après, derrière, on peut se rendre compte à la fin de, de, de tout ça qu'on s'est peut-être planté puisqu'on est sur une niche peut-être qui est pas forcément consommatrice ou acheteuse. Et donc, ouais. après, il faut passer à autre chose. Mais tu conseilles de, de faire… Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, tu conseillerais de, de, de, de, de démarrer de se focaliser sur un seul site ou alors ouais. essayer d'en faire plusieurs. Par exemple, je ne sais pas, cinq ou dix. Comme ça, il lance le truc. Et, et qu'est-ce que ce serait le conseil pour quelqu'un qui fait non, on veut se lancer aujourd'hui euh, dans, la, dans les sites de niche, par exemple La première chose à faire, je pense que c'est de commencer à, de, à bien se renseigner sur le sujet. Hein commencer à lire des articles, essayer de maîtriser un petit peu tous les pans de ce business. Donc quand ouais. on fait des sites de niche, on touche à pas mal de, de domaines du web en fait. Finalement, on fait du marketing, on fait du SEO, on fait de la création de contenu. On doit, on doit aussi être performant, organisé. On doit pouvoir éventuellement déléguer aussi certaines tâches. Euh, on va, on va faire du netlinking. Donc c'est vraiment plein de choses qui sont à, à apprendre. Donc ça, ça va être la première chose à faire. Et ensuite, il faut passer à l'action parce que c'est vrai que si on passe pas à l'action, bon, on a vite oublié tout ce qu'on a appris. Hein. C'est clair. Et euh, et donc, bah, je recommanderais une fois qu'on a ces bah, acquis, ces bases-là, ça va être de créer un premier site hein, donc de, et ne de pas, de pas en faire plein d'un premier coup parce qu'au début, on apprend et on commet forcément des erreurs sur son premier site. Oui. Donc, voilà, commencer à faire un premier site, euh, je recommanderais de partir sur WordPress, mm. mettre en place les bons plugins, tout ça, et euh, voilà, commencer à se faire à la main. Et après, une fois qu'on a lancé son site, qu'on a commencé à, à, à faire du net tout ça, qu'on a vu un petit peu tous les pans de ce business, et après commencer à créer son deuxième site, son troisième site, et pas forcément attendre des résultats parce que, comme on l'a vu précédemment, ça prend plusieurs mois pour avoir des résultats ouais. avec des sites de niche. Ouais. Et donc, ensuite, créer le deuxième, le troisième et après, continuer à, euh, continuer à en créer euh, progressivement mais euh, sans en faire trop d'un coup parce que sinon, c'est vrai que quand on se disperse trop, ben, on peut pas se concentrer suffisamment sur un projet. Ouais. Et euh, voilà, il faut savoir qu'il faut investir quand même aussi un minimum sur chaque projet. Ouais. Et si tu fais, disons, sites d'un coup… Et que tu dois, par exemple, prévoir au moins 500 euros de netlinking sur chaque site, bah, ça ouais. fait quand même 5000 euros. Tout le monde n'a pas 5000 euros à mettre, euh, dès le début, quoi. Exactement. Ouais. Et, et, et du coup, alors, quelqu'un qui se lance, tu, tu lis objectivement de se dire sur combien de temps il faut qu'il table à avoir des, entre mes premiers résultats. Pour, pour qu'il ait une clairvoyance sur les, les mois à venir, parce qu'il y a qui veulent tout, tout de suite, hein, Donc après, euh, mais c'est pas ouais. possible. Mais globalement, pour être objectif, combien de temps il faudrait, euh, pour avoir des résultats? Bah, pour moi, personnellement, ça, ça prend en général quelques mois pour avoir des résultats pour un nouveau site de niche. D'accord. En partant sur un nom de domaine qui est neuf, euh, tout ça, euh, le temps de lancer la campagne de netlinking, tout ça. En général, tous les liens, je les fais pas d'un coup. Donc, c'est de manière un petit peu progressive. Ouais. Donc, les résultats, eux, ils arrivent au bout, disons, de, de 3-4 mois. Ça commence à arriver et les résultats, ils sont vraiment optimaux au bout de 7-8 mois. Enfin, D'accord. Tu as vraiment atteint tes, tes résultats, normalement, si tu as bien bossé au bout de 7-8 mois, voire un an, si c'est plus compétitif. D'accord. et euh, donc bah, pour quelqu'un qui se lance forcément ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps ça va prendre quelques mois en plus mais euh, le fait qu'une personne soit vraiment focalisée à fond sur un, deux ou trois sites c'est également ouais. très bien parce qu'elle va vraiment pouvoir euh, bien bosser sur chaque site elle va bien maîtriser chacun de ses projets ouais. et euh, très bien, et pas trop se disperser dès le début ouais. d'accord, ouais, très intéressant et, et derrière alors, par contre moi sur, sur le long terme la personne elle a des résultats dans quelques mois c'est très bien mais pour maintenir et augmenter tes positions et rester disons dans le, le top euh, classement, top 10, admettons, euh, ouais. de Google. Est-ce que tu as un conseil sur le long terme après, c'est continuer ton netlinking régulièrement, à rajouter du contenu, rafraîchir un peu le site. Est-ce qu'il y a quelque chose pour, pour rester dans ces positions-là? Ben, concrètement, quand tu es dans une niche qui est très peu compétitive, normalement tu n'as quasiment rien à faire en fait. Ouais. Une fois que tu as atteint tes positions, tu quasi certain d'y rester pendant très longtemps. Ça peut être même plusieurs années sans problème en fait. Oh, euh, bien sûr, on a rarement le, on a rarement tous les résultats escomptés. En général, il y a toujours des, des marges de, de progrès sur d'autres mots-clés parce qu'on a un mot-clé principal, on a des mots-clés secondaires. Ouais. Souvent, ça va être plus facile d'aller ranquer sur des mots-clés secondaires dans un premier, premier temps ouais. et ensuite plus tard sur le mot-clé principal. Mais euh, voilà, moi, je, je recommande de bosser sur son site jusqu'à atteindre vraiment les résultats souhaités, c'est-à-dire en fait pour moi un top 3, sur tous les mots-clés qu'on vise. Et après, à partir de là, vraiment, on peut oublier le projet et on peut passer au suivant et au suivant. Et normalement, il n'y a plus rien à faire en termes d'entretien. mais Par contre, c'est vrai que si on est sur une niche qui est compétitive, où il y a de la concurrence, où les gens, ils continuent de bosser, eux, leur networking, là, il faut aussi suivre la cadence et continuer à créer un, deux ou trois liens par mois à peu près. D'accord. D'où on compétitif D'où encore une fois l'importance d'ailleurs de vendre des produits assez onéreux pour trouver des bonnes coms, parce que si tu investis vraiment beaucoup d'argent dans ton référencement, mais que derrière ouais. tu gagnes pas beaucoup de coms, parce que le, les reversements sont assez faibles, c'est chaud ouais. euh, d'être rentable. Ouais, ouais, ouais. Mais en général, c'est vrai que comme tu as un trafic qui est gratuit ah ouais. avec le SEO, ouais. euh, normalement l'objectif c'est de générer plusieurs centaines d'euros par mois, ouais. facilement pour une niche euh, accessible. En fait, c'est pas une niche très compétitive. Si tu es sur un truc compétitif, normalement tu génères des milliers d'euros par mois. Et normalement, tu n'as pas trop de difficultés après à payer quelques liens, euh, disons à euh, 100, 200 euros par mois. Quoi. Ok, ok, d'accord, je vois. Et alors, pour, pour le contenu du site, ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est euh, d'écrire des articles. Les gens, ouais. euh, souvent, moi le premier, des fois, ça peut être payé dans une niche, tu te dis, ouais, je sais pas quoi dire, forcément, tu vas pas l'écrire toi. Est-ce que toi, tu délègues cette partie-là ou tu, tu, quand même, tu le fais toi et tu écris toi ta manière euh, sur le site euh... ouais. J'ai commencé par moi-même en fait quand je me suis lancé quand j'étais étudiant ben, je faisais tout par moi-même parce que j'avais pas énormément de, de revenus à rien assiére c'est sûr. sûr donc ben, je me formais sur chaque chaque sujet ben, autant par rapport à, au début je faisais sur les livrets d'épargne je faisais sur, sur du mobilier d'intérieur je parlais de j'avais un site sur GTA 5 sur les Sims les Sims 4 il me semble j'avais fait des ouais. jeux j'avais fait plein de choses différentes et à chaque fois je me formais sur chaque chose mais euh, forcément, c'est chronophage et on est vite limité en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu arrives au bout d'une dizaine de sites et après, tu ne bah, tu peux plus trop aller plus loin si tu fais tout par toi-même. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, si tu veux passer à la vitesse supérieure, il faut déléguer. Et, euh, et moi, je recommanderais même aux personnes en fait qui se lancent même aujourd'hui, s'ils ont un petit peu de revenu investir, bah, déléguer immédiatement. Comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête à rédiger des contenus et, et à quelqu'un certainement peut-être plus compétent, plus euh, habitué à écrire régulièrement. Ouais. Par exemple, moi, j'ai un, un rédacteur qui rédige 3000 mots par jour euh, sans souci en fait. D'accord. Et c'est son habitude, il est vraiment très très productif. Et moi, si j'ai cherchais à faire la même chose, je serais pas aussi bon que lui, je me prendrais la tête ouais. et euh, je perdrais du temps alors que je pourrais faire d'autres choses plus productives à côté. D'accord. Et euh, donc pour quelqu'un qui se lance, voilà, les choses plus productives, ça va être la création du site, ça va être l'optimisation pour les conversions, ça va être les campagnes de Netlinking, etc., etc. Donc, il existe aujourd'hui en fait des plateformes pour déléguer facilement la rédaction des contenus. Oui. Euh, je recommanderais déjà, il y a une place de marché qui est Upwork. Ah, je l'ai connu par toi ça aussi, on t'en parlait, j'ai connu comme ça. À l'époque, c'était Odesk, je pense, que je, je l'avais parlé pour la première fois. Exactement. Il y a ça. Ensuite, on a on a une plateforme qui s'appelle Bulldoze, qui est spécialisée dans la rédaction. C'est ouais. une, une plateforme qui est 100 gratuite, euh, on, qui met en relation les rédacteurs et donc euh, les, les entrepreneurs. C'est très bien aussi. Mm -hmm. Et ensuite, on a aussi des plateformes sur lesquelles on va pouvoir passer des commandes directement de, de contenu plus spécifique comme WhitePage par exemple. Mais là, ça oui. va coûter un peu plus cher. D'accord, exact. Il y a WhitePage, il y a Writer aussi qui est pas mal. Oui, où, où euh, on va pouvoir commander des, des contenus commander qui sont de déjà ça. prêts. Mmh. Voilà. Exact. Alors du coup, tu parles de contenu. Aujourd'hui, encore une fois, en 2020, euh, en termes de contenu, article, si moi demain, je dois déléguer une personne, tu conseilles quoi de demander combien de mots, parce que alors, ça, c'est un sujet aussi récurrent, combien de mots pour l'article soit bien positionné, etc. Qu'est-ce qu'un qu qu bon article dans un site de, de niche alors, euh, c'est une question un petit peu euh, délicate parce que ça, ça va dépendre vraiment du sujet abordé. Hein. Oui. Ouais. On va dire que la, la réponse générique en fait pour un site de niche. c'est En général, on essaie d'avoir des pages hyper complètes hein, pour être vraiment pour dépasser tous ses concurrents pour être vraiment le, le numéro un. Ouais. Donc, ça va être facile plus de mille mots. Et après, ça peut dépasser même les 2000 mots, voire les 3000 mots ouais. dans certains cas. Mais euh, après, il faut voir un petit peu ce que fait la concurrence aussi. Par exemple, si on est sur une niche, on va rester sur reprendre les tables basses. Ouais. Et on, on voit les résultats de recherche que Google Google il affiche seulement des sites e-commerce ouais. dans dans cet autre résultat Ça veut dire que Google eh ben il va plutôt privilégier des sites e-commerce ou mm -hmm. qui ont une apparence e-commerce. Ouais. Ça veut dire que nous en fait sur notre page on va de, de notre site de niche on va essayer d'avoir une apparence aussi e-commerce. Donc on va mettre en avant plein de produits en affiliation, donc on ouais. va pouvoir utiliser donc un plugin d'affiliation pour mettre en avant les produits ouais. comme si on était une boutique, ouais. on va essayer de d'imiter une boutique e-commerce et on va affiler notre contenu juste après, donc ça va être un contenu euh, relativement long, mm -hmm. mais si tous nos concurrents ils ont des contenus, disons de ben, disons soit il n'y a pas de contenu, soit il y a 100 mots, soit il y a 200 mots, il mm -hmm. n'y ben, a pas besoin de trop se prendre la tête et 500 mots peuvent suffire en fait. D'accord. Et tu as soulevé un point qui était très intéressant parce que quand tu trouves une niche, il arrive que qu'effectivement euh, le, dans le top 10, c'était quasiment que des sites e-commerce. Et dans ouais. ces cas-là, on a Amazon, etc. etc. Euh, et on se dit, mais comment se positionner Parce que c'est des mastodontes qui sont en place. Je pense que ouais. ça soulevait un bon bon, bon truc, c'est que de transformer son, son site d'apparence blog niche, de vraiment le transformer en style un peu e-commerce avec du contenu, ce serait ça l'idée enfin, en tout cas pour essayer de, de chapeauter un peu les résultats où il y a justement que des sites e-commerce Ouais, exactement. En fait, nous, on a, on a un petit avantage en, en avec notre site de niche, notre blog de niche, c'est qu'on se présente comme le spécialiste euh, ouais. de la thématique. Hein. Ouais. Donc, Google, il peut nous donner du crédit facilement. Mais si on répond pas à l'intention de recherche, euh, les visiteurs ne vont pas être satisfaits. Par exemple, si, euh, euh, disons voilà, la personne va rechercher un produit, par exemple les, on va dire les. Euh, les sciers à les chantourner, par exemple. Donc c'est vraiment un, un produit bien spécifique euh, de bricolage. Ouais. Et euh, donc les gens, ils vont chercher ça. Et normalement, ils s'attendent à avoir des résultats où ils vont pouvoir comparer et acheter des sciers à chantourner. Et, et nous, si on arrive, si on propose avec notre site un gros pavé de texte qui ouais. parle des sciers à chantourner, peut-être la personne, elle ne va pas être satisfaite parce qu'elle voulait découvrir des, des produits. Ouais. Et donc là, elle va faire un retour en arrière. Et elle va aller voir sur un autre titre. Et là, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux de rebond qui est important, on oui. n'a pas bien répondu à l'intention de recherche et on peut être pénalisé par ça en fait. Donc euh, voilà, c'est important de pouvoir répondre un petit peu à l'intention de recherche dans un premier lieu. Et après, il faut aussi s'imposer comme la référence avec plus de contenu, une meilleure optimisation et plus de liens que ses concurrents. Ça, mmh, mmh. enfin, c'est très et puis Aujourd'hui, en plus, on est sur euh, en, enfin, en axe de plus en plus sur l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est euh, mmh. les enceintes connectées qui vont chercher l'information pour toi sur Internet. Donc c'est super ouais. important d'avoir de l'information pertinente sur ton site pour justement te positionner, enfin en tout cas tenter de bien te positionner. Ouais, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, du coup aujourd'hui, qui, qui est axée. À... Il enfin, faut, faut vraiment travailler son site quand on se rend compte que c'est un vrai travail. C'est pas je balance un truc, hop, et puis j'attends. Il y a un vrai travail de fond derrière. Et si tu es un petit peu plus malin, comme là tu as cité un exemple de, pour le e-commerce, pour essayer de, de, de, de, de t'engouffrer dans des, dans des résultats où justement il y a que les mastodontes, tu peux effectivement, mais il faut avoir une approche logique et qui apporte de la vraie valeur à, ouais. aux utilisateurs. Ouais. Mais la, la, la base en fait du SEO ça va être de penser à l'utilisateur en fait. C'est que Google lui il va essayer de, de favoriser les sites qui répondent bien aux intentions de recherche, qui répondent bien. Euh, voilà, si on répond mal, ben il va nous dévaloriser tôt ou tard en fait. Ouais. C'est vrai que ça a vachement évolué parce que moi j'ai connu à l'époque, tu mettais des mots-clés à fond en spam, ça marchait tout seul. Après, tu faisais des espèces de liens avec n'importe quel site, il y avait de la, tu mettais de la bouillie. J'ai connu aussi des moments où on faisait de la bouillie, tu mettais des trucs. Ça peut marcher, mais c'est très éphémère encore aujourd'hui et puis ça, ça ouais. tend à être cramé assez rapidement. Après, c'est ouais. la partie black hat. Mais on se rend compte quand même, effectivement, si tu veux pérenniser et avoir un business qui, qui soit quand même solide, il faut essayer de passer par les bons chemins, mais, mais prioriser l'expérience utilisateur sur ton site. C'est ça, ouais. Exact. Et, euh, et euh, la question que je voulais te poser aussi, c'était, euh, bah, les blocs de niche, c'est connu, mais est-ce que du coup, ils ont... on a un peu répondu quand même, mais est-ce qu'ils ont le même potentiel aujourd'hui qu'avant qu Parce qu'avant, effectivement, tu mettais un plugin, tu mettais ton truc et c'était fini. Aujourd'hui, le fait d'utiliser par exemple WordPress, ça a toujours le même impact, il y a toujours le même, la même possibilité de réussir dans, dans ce domaine il y a pas de. Bien sûr, oui. oui, oui. WordPress, ça va marcher aussi bien que toutes les autres solutions, en fait, finalement. L'important, c'est ce qu'on va mettre sur son site et euh, d'avoir un site performant qui répond bien aux intentions. Donc, euh, moi, c'est le CMS que j'utilise euh, de manière exclusive sur l'ensemble de, de mon réseau de sites. Ouais. Donc Ça marche vraiment super, ouais. ça marche très, très bien. Et, euh, et donc, les blogs de niche, oui, c'est quelque chose de très bien. En fait. Les blocs de niche, c'est quelque chose d'intéressant. C'est c'est un petit peu dans la continuité du site de niche, sauf que le site de niche, lui il est statique, disons, on va avoir le contenu qui ne va pas bouger. Mais ouais. le blog, lui, ça va continuer d'évoluer. On va continuer à publier des contenus de manière régulière ouais. parce qu'on a des choses à raconter là-dessus. Souvent, le, le blog de niche, ça va être peut-être plus quelque chose de, pa de passion. Ouais. Ça peut être quelque chose où on peut développer plein de choses. On va pouvoir continuer à présenter de, des actualités, de nouveaux produits, de, ce genre de choses. Par exemple, euh, j'avais fait un article sur le sur le blog euh, où j'avais parlé des blogs de niche. Ouais. Où je donnais euh, quelques exemples de niches très intéressantes. Par exemple, on a euh, ben, les crypto-monnaies. On, ouais. on va voir les crypto-monnaies, par exemple, euh, pas de manière générale parce que c'est hyper compétitif la crypto-monnaie de manière générale, ouais. mais par exemple, se focaliser sur un créneau, par exemple, acheter des crypto-monnaies. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va faire un blog qui va parler de l'achat de crypto monnaies on va faire des analyses techniques. On peut faire des analyses, on peut faire des présentations de euh, de, de plateformes pour acheter des cryptos, etc., etc. Mm -hmm. On va avoir aussi, par exemple, euh, par rapport à la bourse, euh, quelles actions acheter. On peut avoir euh, par rapport à quoi d'autre, par rapport au sport aussi. Je pense que des fois, on peut on peut vraiment se caler dans dans une thématique, toujours mm -hmm. avec l'intention commerciale. Hein. Bien sûr. Et là, on peut faire quelque chose de très très intéressant avec un blog. Ouais. Ah, c'est vrai que du coup, il y a, en fait, il y a, il y a, la, la seule limite, c'est notre esprit, parce que finalement, il y, a, il y a plein de choses. On peut faire tellement de choses avec les blogs et dans les niches aussi. Et, et ouais. justement, pour rebondir à ça, j'ai deux questions. La première, c'est euh, comment trouver une niche Enfin, est-ce que tu as un logiciel à recommander ou est-ce que toi tu utilises quelque chose qui t'aide à ça Et ouais. l'autre question que j'ai, c'est concernant le site, une fois que déjà pour le mettre en place, combien tu recommandes d'articles Est-ce que tu commandes, tu recommandes après de mettre des articles régulièrement dans le site pour l'alimenter Ouais. Alors, en termes de contenu, pour un site de niche classique, euh, si c'est vraiment une petite niche, oui. en, en général, une dizaine de pages, ça va suffire en fait. Euh, pas forcément plus. Si c'est vraiment un truc de, de très, très spécifique où il n'y a pas forcément besoin de développer plus de choses. Mm. Euh, pour rester euh, sur l'exemple des scie à chantonnés, par exemple, il ben, n'y a pas grand-chose à raconter. On va parler de, de ça de manière générale. On va présenter <rire> les différentes marques. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'autres euh, mm. Je sais pas s'il y a différents types de si peut-être Peut-être les, les, les sièges quand on n'est pas cher, les mmh. sites haut de gamme. On va essayer de voir un petit peu quels sont les mots-clés recherchés par les internautes. Ouais. Mais là, en général, moins de 10 pages, même, ça devrait suffire. D'accord. Ensuite, on va avoir des niches où il y aura plus de recherches, où il y a peut-être plus de mots-clés abordés. Donc là, on peut atteindre mmh. encore 20 pages, une vingtaine de pages. En général, c'est assez classique pour un site de niche. Et si euh, et si on est sur un blog de niche, ben là, il n'y a aucune limite. en fait, et, et on peut continuer à alimenter le blog de manière régulière. Et là, on peut atteindre des euh, plusieurs dizaines de d'articles de, sans souci. Ouais, ah, D'accord. Okay. Voilà. Voilà. Donc euh, pour les contenus des sites de niche et des blogs de niche. Maintenant pour les outils, moi j'en utilise depuis bah, très longtemps. Au tout début j'avais commencé par euh, Market Samurai, hein, ah, euh, oui. mais ouais. qui, a, qui a vite vieilli en fait. Alors, ensuite il y a eu l'apparition la, de SE Cockpit, hein, oui. de qui plus. a été vraiment euh, une excellente chose en fait parce que c'est lui qui a, c'était l'un des tout premiers à dévoiler en fait un indice de compétitivité SEO oui. qui était assez juste. Hein. Mm. Et c'est à partir de là, en fait, on pouvait repérer justement des bonnes niches. On avait un euh, nombre de recherches importants. On avait une faible compétitivité. Ouais. On avait un aperçu du CPC AdWords. Et à et partir vrai. de là, en fait, euh, on avait un, une jauge, en fait, qui était fournie par SEO Cockpit. Et on pouvait avoir le diamant, voilà, si c'était une niche qui était considérée comme, euh, voilà, à fort potentiel. Je me rappelle ça. Et, euh, et un peu plus tard, je crois que c'est deux ans plus tard, on a eu Keyword Finder qui est arrivé. Hein. Donc Keyword ouais. Finder, c'est un outil de la suite Mangools que j'utilise euh, aujourd'hui, c'est l'outil bah que j'utilise. C'est aussi grâce à toi que je le connais, <rire> parce que celui-là, je l'ai connu vrai. par toi. Et, et c'est vrai que j'ai utilisé ce cockpit et après j'ai utilisé, j'aime beaucoup plus Mangools. Ils ont pas mal d'outils, ils sont très sympas, ouais. enfin, l'interface est, est, est cool, donc ouais. C'est ouais, une suite SEO qui est vraiment géniale, elle est très complète, elle bon. est régulièrement mise à jour et pour moi, c'est la plus juste également. Euh, ils sont vraiment allés un cran plus loin que SEO Cockpit, ils sont plus complets et même en, en termes de rapport qualité-prix, c'est plus intéressant. Ouais. Donc euh, voilà, pour, euh, il me semble pour 30 dollars par mois, tu as vraiment un ensemble d'outils, tous les outils SEO dont tu as besoin quasiment. Hum. Et, euh, et donc voilà, pour moi, Keyword Finder, ben, c'est le meilleur. Keyword Finder, ça s'écrit KW Finder. Oui, ouais, exact. Je mettrai le lien juste dessous dessous. Et directement, en fait, sur cet outil-là, on va, on va bah, saisir un mot-clé. On va avoir euh, tous les mots-clés connexes qui vont être intéressants de travailler euh, en rapport avec ce mot-clé-là. Mmh. On va avoir pour chaque mot-clé le nombre de recherches mensuelles. On va avoir l'évolution des tendances sur Google Trends. On va avoir ouais. le CPC. On va avoir le plus important, un indice de compétitivité SEO hein, ouais. qui est très juste, qui va de 0 à 100. Ouais. Et on va avoir aussi un aperçu de la cercle de Google, c'est-à-dire des ouais. résultats de recherche naturels. Hein, on va pouvoir analyser justement les concurrents, avec leur métrique SEO, s'ils ont des liens qui pointent vers leur page, comment les balises titles sont optimisées, etc., etc. Et ce qui est bien dans l'outil, ce que je te dis, c'est que là, on pourrait dire, tiens, c'est technique, etc. Alors que ça n'est pas tant que ça, parce que visuellement, il y a des couleurs aussi. Donc, tu arrives ouais, à voir s'il y a la compétition ou pas sur les mots-clés ou sur les… Et en fait, as après les résultats aussi en haut à droite, c'est à le, le résultat des moteurs de recherche en termes de volumétrie. En dessous, tu as les, les top euh, 10 des personnes qui sont positionnées sur Google. Sur Google. Et il y, y a pas mal de couleurs. Donc, du coup, les tableaux et les couleurs font que même… un. Un non initié, il faut prendre un outil hein, mais il pourrait quand même comprendre pas mal les choses parce que ça, qu'ils ont fait quelque chose de très épuré et qui est, qui est assez performant et assez même pertinent. T'as raison exactement là-dessus. Hein. C'est clair parce qu'en un coup d'œil, en fait, on peut voir. Voilà, on sait que telle niche, bah, s'il y a plus de disons dix mille recherches mensuelles, bah, déjà à ce point-là, il est positif. Mm -hmm. Ensuite, on va voir le CPC AdWords plus il est élevé, plus ça veut dire que les annonceurs qui sont prêts à payer pour être présents dessus. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il y a des choses à vendre normalement derrière. C'est-à-dire qu'il y, y a un beau potentiel de monétisation. Exactement. Ensuite, on va voir. Euh, l'indice de compétitivité SEO. Même si on comprend pas trop, on peut voir que l'indice, il est au vert, il est orange ou il est rouge, donc on sait si ça a évité ouais. ou pas. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et à partir de là, ensuite, on, nous, c'est à nous de notre côté d'aller voir si la niche, s'il y a un programme d'affiliation qui est bien, qui est sérieux, euh, quelles vont être les commissions, à combien on va pouvoir vendre de produits, etc. etc. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir repérer une bonne niche, de pouvoir se constituer une liste et ensuite bah, pouvoir euh, bah, discerner une bonne et une mauvaise niche et euh, pour savoir dans quoi se lancer euh, après. Exact. Alors du coup, ça va être ma dernière question, mais je vais là-dessus parce que maintenant, aujourd'hui, comment trouver une bonne niche Comment s'inspirer Comment avoir l'idée de la niche Ouais. Mais en fait, c'est c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que. Euh quelqu'un qui, qui n'est pas forcément initié ça peut être complexe parce que l'univers voilà du web c'est énorme il y a plein de choses autour de nous on ne sait pas forcément quoi aborder oui. déjà dans cette vidéo on a vu plein d'éléments tous les critères qui comptaient en fait oui. mais maintenant pour aller trouver les bonnes idées de mots clés eh bien je recommanderais en fait d'aller euh, bah, de naviguer sur internet tout simplement se rendre par exemple sur un site du commerce comme amazon.fr essayer de naviguer au travers des catégories hein, des sous catégories des sous sous catégories mm. d'aller trouver des mots clés d'aller les saisir sur son outil euh, d'analyse de mots clés comme keyword finder oui. Et à partir de là, on va pouvoir voir, ah tiens, ce mot-clé-là, il a tant de recherche. Ah, il a telle compétitivité. Et là, on va pouvoir faire le tri du bon du mauvais. Ouais. Et euh, très rapidement, en fait, on va pouvoir se constituer une liste de mots-clés très intéressants. Et, euh, et d'ailleurs, euh, bah, j'ai une formation qui est destinée à l'affiliation Amazon. Ouais. Et dans celle-ci, je fournis justement une liste de plus de 100 idées de niche à fort potentiel. Donc, avec l'affiliation Amazon. Et c'est justement bah, en naviguant sur Amazon, en faisant ces recherches-là, que j'ai pu vraiment faire cette analyse poussée. Et, euh, et, donc, vraiment, c'est pas compliqué d'aller trouver de, de bonnes niches. Si j'ai pu en trouver sans, voilà, n'importe qui peut en trouver. Il ouais, faut, faut se donner moins moyen d'aller chercher, mais je pense que ça donne un bon processus, ne serait-ce que juste d'aller voir sur Amazon prendre des idées. C'est vrai que ouais. on peut critiquer Amazon, mais tout naît de là quasiment, c'est tellement une puissance énorme avec de la data et des gens qui achètent en permanence, que du coup, ouais. c'est un bon moyen, un bon vecteur pour s'orienter vers des niches ou trouver des idées. Euh, parce que souvent, mon moment m'a dit, par exemple, comme les blogs, tu sais, j'ai un peu le syndrome de la page blanche, qu'est-ce que je peux écrire, comment on mm -hmm. fait avec ça que je peux comprendre, mais après, il faut s'inspirer. Et je pense que tu l'as bien dit là, pour la, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans la, dans un site de niche, l'inspiration vient déjà dans son entourage, mais d'aller voir sur Internet, de surfer, et Amazon fait partie de, c'est même un outil finalement à utiliser pour, pour comparer, chercher, trouver, quoi, je pense vraiment. Le... Ouais. Et aussi, euh, autre chose par rapport à l'affiliation Amazon, c'est que c'est le, pour moi, le meilleur moyen de commencer à faire de l'affiliation sur Internet. C'est le moyen le plus simple. Ouais. Et il faut savoir aussi que c'est la, la, boutique qui convertit le mieux au monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu envoies, un trafic euh, qui est intéressé, intéressé par le produit, eh bien, tu es certain d'avoir une très bonne conversion. Par exemple, ouais. moi, sur le, le mois dernier, j'avais à peu près 8% de conversion sur, sur Amazon en envoyant trafic, du trafic dessus. Donc c'est vraiment très très important ouais. et c'est largement supérieur à n'importe quel autre boutique e commerce. Par exemple, de ce que j'ai pu voir euh, avec ses discounts ou avec euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, la redoute, boulanger, etc., ouais. c'est plutôt du 2-3%. Même eBay, je crois que quand j'envoyais du trafic à eBay, c'était 1% peut-être de conversion. Ouais, Okay. Ça, ça a rien à voir avec Amazon et en plus les, les les commissions, elles ont tendance à être inférieures sur les autres e-commerce que Amazon. Donc vraiment, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer pour un débutant. Ouais, en plus tu tu veux avec la marque parce que envoies sur Amazon forcément derrière les gens connaissent, enfin qui ne connaît pas ouais. Amazon donc c'est un gain de, de confiance. Ouais, ouais c'est ils, ils ont tout le processus pour convertir le client, mais. C'est le numéro un en France et dans le monde, c'est celui qui a les, les délais de livraison les plus rapides. Il y a des, des millions de gens qui, ont de, qui sont abonnés au programme Prime. Ouais. Et donc, bah, tout ça, quand ils voient forcément un produit à acheter sur Amazon, s'ils ont déjà leur compte, ils vont même pas hésiter, ils vont commander direct. Et l'affiliation, donc, elle est euh, beaucoup plus rapidement enregistrée. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Donc, du coup, pour les personnes qui sont un peu réticentes à Amazon, faut travailler avec Amazon, il faut aller voir en tout cas se servir d'eux euh, comme partenaire. Ouais, pour commencer, c'est très bien, ouais. ouais. ouais exactement, Amazon c'est important puis c'est là où tout peut naître, une idée peut naître de ça et après la développer, suivre le processus, en tout cas les, les, les indices et conseils que tu as donné sur la niche pour vraiment bien suivre les choses et bien faire correctement les choses pour se lancer sereinement dans l'affiliation, parce qu'aujourd'hui encore une fois en 2020 et plus en 2021 etc il faut vraiment se, se professionnaliser quand même dans son domaine et pas lancer un truc comme ça, une bouteille à la mer et j'attends que ça tombe c'est plus ça c'est clair euh, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Tu, ouais. tu nous as donné pas mal d'indices, de conseils surtout. tout. Euh, C'était très intéressant. Pour ceux qui réécoutent la vidéo, qui reviennent, tu as donné des plugins, tu as donné également des noms pour essayer de rechercher avec des logiciels, pour avoir notamment en termes de SEO, les mots-clés. Euh, des idées aussi pour trouver des idées sur Internet et comment se lancer. Ouais. WordPress, bien sûr, que tu as présenté. Donc avec tout ça, et puis le netlinking, on a parlé de SEMJus. Tu n'avais pas aussi un service de vente de liens Exactement, si si. J'ai euh, un service de, de vente de, bah, de liens sur des blogs thématiques. Donc j'ai un réseau qui compte, euh, je sais pas combien de sites à peu près, à peu près 150 sites, si je ne me trompe pas, pour le netlinking hein, exclusivement. D'accord. Donc euh, un petit peu dans toutes les thématiques. Donc ça, ça va concerner autant la finance que la maison, le jardin, la santé, euh, voilà les animaux, etc., etc. Donc si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il peut me contacter via le site euh, web ou encore j'ai aussi Uh, D'accord. Bah, je mettrai les liens en dessous, euh, en dessous de la vidéo, comme ça les gens pourront te retrouver. Euh, Super, merci. Je connaissais pas SEO and Paper. Paper, c'est ça ce que t'as? C'est C'est nouveau, c'est nouveau SEO Paper. C'est un site vraiment dédié au netlinking que j'ai créé pour pas que les gens soient confus par rapport au Web Parce que Web webNSEO c'est tellement large aujourd'hui. Ouais. En termes de blog, tout ça, ça peut être un petit peu confusant. Donc, j'ai créé un truc vraiment à part. Et c'est vrai que, voilà, c'est plus clair maintenant. Ok, ok, bah c'est cool. Bah, du coup, il y a tout le monde, enfin là, en tout cas, les gens, ils ont tous les outils sous la main euh, pour se lancer. Il n'y a pas besoin de tergiverser 107 ans. Tu donné beaucoup d'indices. Je remettrai des liens donc en dessous de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir ton site, te contacter même voir les offres que tu as. Euh, en tout cas, je te remercie, Max Maximien, d'avoir partagé ce moment. Ça Merci me beaucoup un à ton petit moment que je voulais t'interviewer. Et, euh, et pour moi, du coup, comme je t'ai connu il y a longtemps, euh, t'étais quand même la référence dans le, le blog de niche avec l'affiliation. Donc, c'était important. En plus, as, pour les personnes qui vendent la vidéo, je vous invite à aller voir ton blog parce que ton blog est très enrichissant sur beaucoup de sujets. Et quand euh, même euh, dire Nicolas Laruelle, tu as des, des longs pavés qui expliquent bien les choses et c'est très pertinent sur plein de sujets. Donc, euh, je conseille tout le monde à aller le lire. Merci beaucoup, ce ralenti. Euh Merci beaucoup, Maximilien. Donc, on va stopper la vidéo là, l'interview là. Et puis, écoute, ben je te dis à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et, merci euh, à toi, Romain. Je te dis à très bientôt aussi. Et à bientôt. Salut, Maximilien. Allez, ciao. ciao.